Bonjour mes amis, je vous retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales de ce week-end du 10 et 11 décembre. Vous devez faire un choix entre les deux, suivez votre instinct, votre intuition, votre petite voix pour faire ce choix. Ou écoutez les deux si ça vous chante pour voir ce qui est celui qui vous parle le plus. Testez peut-être un, celui que votre intuition... Euh, vous dit de prendre. Et puis, finalement, si vous voyez ça correspond pas, regardez le 2. Donc, nouveau commencement avec cette nouvelle carte. Nouveau commencement. OK. Et le thème numéro 2, ce sera voyage. Le 1 ou le 2. On commence tout de suite par le 1. On fait le point dans votre vie générale. Que va-t-il se passer sur ce week-end, sur les prochains jours, que devez-vous savoir, ta numéro 1, qui avait choisi « Nouveau commencement ». D'ailleurs, un commencement, c'est toujours nouveau, mais bon. « New beginnings ». Allez, ta numéro 1. Que vous devez savoir… Euh, Ouh, punaise, ça commence fort on parle de relations euh, destinées. Alors, messieurs, vous êtes sur le, votre chemin de vie. Vous avez peut-être une étoile au-dessus de vous. Vous espérez quelque chose. Enfin, tout ce qui est positif euh, est représenté par l'étoile. Euh, les étoiles, pardon. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration de votre vie sentimentale ou professionnelle, générale. Voilà. Vous êtes avec la bonne personne si vous êtes dans une rencontre avec une personne que vous, aimez, vous avez dans votre cœur. Allez, on y va. Quelles sont les énergies La maison. Alors la maison, le foyer, la représentation effectivement de la base. Elle est euh, accompagnée du Cancer et de l'accord. Donc il y a quelque chose ici de l'ordre de l'accord, d'une relation amoureuse longue durée, parce que on a la maman, la baleine, le signe du Cancer. Euh, la baleine représente quelque chose comme un CDI. Par exemple, professionnellement, ça veut dire que vous avez peut-être signé un CDI longue durée. Ça peut être que vous êtes en accord dans votre couple euh, sur une base solide et que vous allez céder quelque chose d'important. En fait, il y a un compromis, il y a un coup de main. Il y a une aide ici qui vient vous stabiliser dans le temps. Monsieur l'homme, il est dans le brouillard. Ouh, punaise. Alors, attention, puisque monsieur, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose de confus ici. Il y a comme une trahison. Monsieur, vous êtes perturbé par une séparation, par une trahison, par un coup de, de trafalgar, par... Euh, Peut-être que vous êtes confus aussi par rapport à une opération future. Pour ceux qui veulent se faire opérer, Là, on a de la chirurgie. Peut-être faites attention aussi à ne pas vous couper euh, ce week-end, faites attention à vos mains, à vos gestes, euh, parce que vous êtes troublé, vous pensez à autre chose, voyez vous êtes un petit peu confus et ça va vous faire des... faire un geste euh, manqué et vous allez vous couper, vous allez vous faire du mal. Euh, sinon, ça peut être que quelqu'un est dans le brouillard, dans ses pensées, elle ne sait pas où elle en est, elle, euh, elle pense à une rupture, elle pense à une trahison. Le cœur, on a le bélier. Peut-être que vous avez l'impression d'être trahi par quelqu'un et ça vous met le cœur à l'envers. Hein. Parce qu'on a quelqu'un ici de têtu, on a un bélier et on a un sagittaire. Autant dire, ça bouge. Alors, ça va bouger, ça va bouger. Le cheval euh, représente quelqu'un de charismatique. Le bélier, plutôt quelqu'un de têtu et de dévoué, de gentil, mais qui n'en fait qu'à sa tête. Donc, euh, relation un peu compliquée, on va dire, mais ça peut être une relation assez passionnée, passionnelle, où il y a des, un coup oui, un coup non, un coup euh, vous êtes heureux, un coup vous êtes malheureux. Euh, il y a des hauts et des bas. Il, y a peu aussi, il peut y avoir aussi une notion de voyage, de voyage, de déplacement ici dans le week-end, euh, suite à une incompréhension, suite à une attitude un petit peu bornée. Euh, on va avancer vers l'autre. On va euh, proposer peut-être d'aller le voir. Mais attention, le cheval peut être aussi quelqu'un de très charismatique, mais qui ne tient pas sa parole. Attention euh, Je dirais que dans le meilleur des cas, ça peut être un couple qui se chamaille, et où il y a des hauts et des bas, parce qu'on veut absolument avoir raison. On reste sur ses positions. Euh, on peut être quelqu'un aussi de rancunier avec le bélier, mais on, on vit une relation un peu passionnelle. La femme, elle est en couple, elle est mariée et elle est stable la femme. Je ne sais pas ce que vous avez, messieurs, mais il y a un problème. Parce qu'on voit une, une femme qui est engagée ici dans sa vie, elle est stable, elle est matériellement, physiquement, personnellement, elle est en couple, elle est mariée, elle est en association, elle est en, dans un engagement ici longue durée, pareil alors c'est peut-être cet accord qui arrive après une période d'incertitude et de trouble euh, on a voulu peut-être avoir raison on a voulu maintenir un état euh, un peu passionné mais on revient à la terre ici, on parle de vie sentimentale, professionnelle, stable pour mesdames ouais, il y a la couronne sur la tête ouais. allez on continue, donc là on a la mère, la me manque, il me manque, me manque quoi il me manque le travail Ok. Ben, le travail le voilà on me parle de fidélité, on me parle de soutien, d'aide aux autres et d'apprentissage. Et Peut-être certains veulent apprendre de nouvelles choses, euh, veulent apprendre un métier d'aide aux autres. Le chien est quelqu'un de stable, quelqu'un qui aide les autres, qui soutient, qui est dans le dévouement. Euh, ça peut être aussi de la fidélité dans votre travail et vous allez avoir un contrat à signer. C'est peut-être ce contrat-là, longue durée. Pour certains, c'est peut-être une découverte d'un métier où vous allez aider les autres. Personnellement, vous allez apprendre des choses. Euh, le livre, ça pourrait être aussi un métier lié au livre, aux études, ouais. désir réalisé. Donc, si vous cherchez quelque chose de l'ordre d'un contrat, d'un engagement, ça va réaliser vos, ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous voulez découvrir. Va être, euh, vous allez, vos prières vont, vont être entendues, en fait. Sinon, c'est peut-être quelque chose de secret pour l'instant que vous allez finalement découvrir en étant euh, au proche des autres, en étant un soutien pour les autres. Ah. Alors, il va falloir que je mélange ça pour le deuxième tas. Ensuite, on va faire un petit tour sur le plan sentimental. sur le plan sentimental s'il vous plaît ce week-end pour le tas numéro 1 nouveau commencement oh. oh on a deux personnages on peut avoir deux personnes qui s'opposent un côté rival, un côté homme séduisant qui veut plaire, qui veut... Peut-être vous proposer quelque chose de plus léger et la responsabilité que vous avez. Alors, on a deux, deux hommes, un responsable et un peu plus amoureux. Alors, on pourrait, essayer, on pourrait aussi comprendre que vous êtes dans des responsabilités, vous, et que vous avez envie de jouer à, à plus de légèreté. Vous avez envie peut-être de, de charmer votre partenaire. Euh, on a un partage entre les deux. Alors, à moins que ce soit deux hommes qui s'opposent dans une relation. Ah oui, on a la famille, le choix, vie de famille, relation de, de stabilité, effectivement, dans le temps. On a un cœur brisé, oh. bélier tour au nouveau printemps, nouveau commencement, ça me fait penser vraiment à la Et l'invitation, invitation, invitation peut-être à passer à autre chose, à passer à un cran supérieur, à mettre du renouveau là où il n'y en a plus. Euh, J'ai la, la notion de vie de famille, de, justement de quelqu'un qui a un lien avec vous, un lien Particulier, un lien d'âme avec qui construire, ça, ça pourrait être aussi quelqu'un qui habite près de chez vous, de, à côté de votre domicile. Euh, cette personne, ou vous-même, vous avez envie de stabilité, il va falloir faire un choix catégorique, un choix qui est difficile à prendre parce que vous avez peur d'être blessé, de ne pas être entendu, ou d'avoir à nouveau un chagrin par rapport à cette, euh, cette idéalisation d'une vie de famille, vous avez un renouveau, un bélier taureau, qui arrive dans votre vie. Ça peut être une renaissance dans cette relation par l'invitation de quelqu'un, justement pour sortir de ses blessures. Mais il faut faire attention à ces peurs de blessures, parce que vous avez peut-être peur d'être blessé, en voulant passer à un cran supérieur dans votre relation par l'invitation, par exemple de votre chéri, euh, de, de votre moitié, au restaurant, ou de dévoiler vos sentiments. J'ai l'impression aussi que ça résonne bien avec ce nouveau départ ici. Donc, il y en a qui doivent dépasser leur peur pour inviter l'autre à aller dans une relation plus solide. C'est une relation d'âme. Ok, ben, c'est peut-être là le problématique. la problématique en fait. C'est l'homme qui est amoureux mais qui a du mal à devenir un homme responsable, comme on a vu, un papa. Ou qui croule sous les responsabilités de ses enfants, de sa famille. Il est partagé par ces deux versions de lui-même. Et il doit faire le choix. <rire> ok Allez, je vous fais de gros bisous et passez un bon week-end. Je passe au deuxième tas. Je vais mélanger tout ça. 11 minutes pour le tas numéro 2. Je finis de mélanger pour le tas numéro 2. Allez, le voyage va-t-il se passer Alors, on a l'encre et la protection. Alors, vous êtes dans une relation à laquelle vous tenez fort et vous êtes protégé. Vous êtes dans une situation stable. L'encre, c'est vraiment quelque chose de stable, de, quelque part de définitif ou presque. Hein. Euh, ça représente aussi le travail, le domaine du travail, hein, puisque je m'en sers pour le travail. Et c'est protégé. Malgré les adversités, on vous protège dans votre travail. » Oh my goodness. Alors là, il y a un petit problème. La femme, elle est entourée d'énergie un peu sombre. On a le jean, Le désert. Alors, est-ce que vous avez des mauvaises énergies en ce moment, mes amis Parce que euh, rien ne se passe. Il n'y a rien dans le week-end. Vous êtes euh, sous une ombre, entre guillemets. Vous êtes dans une relation de dépendance, par exemple quelqu'un qui euh, vous manipule, euh, quelqu'un qui est dans une relation un petit peu toxique, on va dire que cette personne, cette situation mène à rien. Voilà, c'est le désert. Il n'y a pas d'aboutissement. Donc attention à toute énergie négative dans votre entourage, puisqu'on voit quand même qu'il y a des conséquences, c'est que c'est le désert à cause de cette ombre, à cause de cette manipulation, cette harceleur, cette personne euh, où vous êtes, cette personne. <rire> Malheureusement, et ça ne n'aboutit pas. Bien évidemment, tant que vous aurez l'énergie de vouloir dominer, vous voyez, domina, dominante, euh, d'énergie noire, sombre, euh, d'énergie de, de contrôle aussi, de possession, de, voilà, de, de vouloir posséder les choses, ça ne marchera pas. Donc, voilà, vous devez savoir où vous, où vous vous trouvez, où votre part d'ombre se trouve, parce que c'est ça qui va faire que vous allez différencier votre part d'ombre de votre part de lumière. Je vois quand même la lumière du désert, donc vous êtes peut-être entre deux, et vous êtes tiraillé par une énergie tierce qui vous dit qu'aujourd'hui, en ce moment, c'est le désert, parce que vous avez connu quelque chose ou quelqu'un qui est maléfique. Hein, voilà, C'est un passage obligatoire pour vous, hein. Vous vous rendre compte de qui vous êtes. Alors, messieurs, oh, on a la jalousie, donc aïe. Ouais, c'est un peu moins marrant, c'est-à-dire que là, on a un couple, effectivement, où il y a une prise de possession, une prise de. de une. Ah non, un, pas un envoûtement, enfin, ça pourrait être un envoûtement, ça peut être de la magie, ça peut être quelqu'un aussi de néfaste pour vous. On reçoit aussi l'énergie du crocodile. Le crocodile n'est pas facile parce qu'il dit qu'il s'interpose dans des relations à cause de cette jalousie. Euh, le crocodile dit qu'on vous jalouse qu'on fait des conflits dans votre relation justement, on provoque, on vous provoque on vous titille euh, c'est pas très très sympa mais vous êtes un sagittaire par exemple vous pouvez être quelqu'un qui voyageait beaucoup, qui aimait les déplacements on jalouse peut-être que parce que vous allez faire un voyage à l'étranger parce que vous allez partir, parce que vous êtes beau vous êtes élégant, parce que vous plaisez parce que voilà, le sagittaire a quand même un tendance à être très charismatique euh, mais attention au coup Hein, aux coups bas qui, est, qui sont faits dans votre dos pour essayer de vous ralentir. Euh, ouais, C'est moins plaisant, j'en suis désolée. Euh, on peut avoir des jalousies dans vos amours alors que vous vivez une passion aussi. La maison, oh là là, le capricorne est là avec l'éléphant, le taureau. Taureau, donc capricorne et taureau. Un peu de rustre, un peu de... On a une protection d'un supérieur ici, d'une protection d'une personne plus âgée, quelqu'un d'assez robuste. Et on voit deux mastodontes là, donc l'ours, c'est un capricorne, donc c'est quelqu'un dans votre vie familiale qui peut souffrir de stress, d'angoisse. Euh, mais il y a un soutien de, de cette personne, il y a un soutien d'une personne plus âgée qui vous donne un coup de main, qui vous, euh, qui vous protège. Je vois le soleil quand même, le, la protection qui vous soutient. Euh, c'est vrai qu'on pourrait dire que vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est assez passif, introverti, mais en même temps qui peut être d'un bon soutien. Mmh. Ah bah ben, dis donc, c'est ouf le reste alors, on a les amours qui restent et la maison, hein, on a dit... Ah, mais c'est vrai que ça doit être à la fin. Ah, ben voilà, les amours, on a un coup de main et on retrouve le travail qui a besoin d'une autre carte de stabilité. Ah, vous aimez faire votre travail. Alors, ça se finit plutôt bien, puisqu'on voit que vous avez le cœur qui est accompagné des mains. Donc, on, on dit que vous avez besoin d'aide, vous avez un accord avec quelqu'un qui vient vous soutenir, qui vient vous donner un coup de main. Dans une stabilité sentimentale, ça veut dire que vous tenez l'un à l'autre. Et dans votre travail, vous, aimez, vous êtes apprécié. Ça peut être aussi une rencontre par le travail. Un soutien d'une personne que vous aimez, que vous appréciez, qui vient vous donner un coup de main. Et puis finalement, vous pouvez rencontrer l'amour sur le lieu de votre travail. Et c'est quelque chose de solide. Ça peut être quelque chose de très pérenne. Euh, le travail peut être aussi quelque chose que vous aimez faire. Votre travail, vous l'aimez et ça dure dans le temps. Voilà. Donc bon Après, on est sur une, une situation temporaire puisqu'on est sur le week-end. Un coup de main sentimental ou un coup de main professionnel peut arriver. Vous êtes apprécié dans votre travail. Ouais. Vous êtes apprécié, vous aimez faire les choses, on vous reconnaît. Et dans, une, dans votre vie sentimentale, vous êtes ancré avec une personne, d'ailleurs avec qui ça dure. Vous avez l'aide d'une personne qui est euh, qui tient à vous. Euh, oui, j'embarque tout. Alors le truc, c'est que j'avais l'ours, la bale... là je la baleine, après j'ai l'éléphant, j'ai des... des gros mastodontes. Donc quand même, il y a quand même une sorte de protection sur vous. Euh, ok. Allez, je continue le tirage sentimental sur le week-end. Tirage numéro 2. Au... Oh. Excusez-moi. Donc, on a l'homme superficiel. Oh, c'est pas vrai. Alors, j'ai pratiquement la même coupe que le premier, sauf que là, j'avais l'homme rival. Et là, j'ai un homme superficiel avec un papa. C'est euh, 51-61. C'est trop, trop bizarre quand même l'énergie. Elle est euh, très ressemblante à la première. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un de partagé entre une relation instable et des responsabilités. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de s'investir, mais qui ne le dit pas, qui fait semblant. Ou alors, vous avez deux hommes différents. Message pour le week-end. Allez, on y va. Pour le week-end, ta numéro 2. Oh, on est froid. Oh, vous ben, voyez, on a quelqu'un de chaud et de froid, quelqu'un qui est partagé. Le, le problématique, c'est qu'on peut avoir euh, un cœur chaud et une personne froide ou une, une situation difficile et gelée en ce moment. Alors que là, ça boue à l'intérieur. Message envoyé. Donc, on a envie d'envoyer un message. On vous dit méfiance, prudence. Oui, il y a quelque chose qui se... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la réserve, justement, ce que je ressens Qui hésite à envoyer un message, qui hésite à vous proposer quelque chose parce qu'il est partagé par ce chaud et ce froid un coup, peut-être, il se dit non, hein, comme j'avais euh, la notion d'irresponsabilité, de, de, en fait, de légèreté. Et en même temps, de prendre des responsabilités en étant un homme et d'assumer, vous voyez, d'assumer la relation. Par exemple, on voit quelqu'un qui est sur la réserve. Ne pas tomber dans son piège, donc prudence. Moi, je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui est sur la réserve avant d'envoyer un message, qui a envie de le faire, mais qui se dit peut-être il vaut mieux que je réfléchisse et c'est pour ça qu'il y a du chaud et du froid. C'est pas souvent que j'ai ce interrogation, on est dans le doute, on a une personne confuse qui ne sait pas comment sur quel pied danser, qui ne sait pas comment agir. Et on vous dit, euh, réfléchissez bien avant d'agir, prenez votre temps, restez au calme, ne vous précipitez pas. Il y a quelque chose qui pourrait dire oui, ok, peut-être que tu dois envoyer un message pour rester euh, au plus proche de tes désirs, parce que là c'est complètement joli. Ouais, on a les lunettes. Voilà, donc on vous dit que cette personne ou vous-même, vous avez affaire à quelqu'un qui doit guérir, qui doit se calmer, qui doit s'apaiser, qui doit se réaligner avec vous, euh, qui doit être un petit peu dans justement dans le désir de reprendre son pouvoir, de se réaligner avec ses, ses, sa volonté, de prendre son temps. Euh, on vous dit prudence parce qu'il est en train de guérir, il est en train de se réaligner avec vous et que c'est peut-être pas le bon moment pour l'instant de précipiter les choses. Il faut y aller mollo en fait. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui retient son feu intérieur pour vous, cet amour, hein, qui ne veut pas le montrer, qui ne veut pas l'assumer. Donc, ça provoque des doutes et méfiance par rapport à vos propres doutes aussi et relativiser sur vos doutes. Si vous avez peur de quelque chose, faites attention aussi à vos propres peurs. Parce que ça, ça peut vous faire passer à côté justement d'un aplanissement, d'un alignement. On a l'isolement, hein, donc euh, voilà. On, on doit réfléchir. On doit réfléchir avant d'agir. On doit se méfier aussi de ses propres doutes et peurs et relativiser par rapport à la relation que vous vivez actuel, actuellement qui est peut-être gelée, euh, certainement à cause d'une guérison qui n'est pas finie. Voilà, mes amis. Donc, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous passerez quand même un bon week-end. Donc, prenez ça avec légèreté, bien évidemment. Vous savez que c'est général. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour certains qui sont dans les situations que j'ai nommées. Euh, voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.